Merci le Seigneur. Euh, parce que c'est vrai, je n'ai pas rendu témoignage. J'ai été opérée. Tout s'est bien passé. L'opération en soi, c'était une intervention qui était très délicate et assez costaud. Même avant de commencer l'opération, on a pris encore le temps de m'expliquer la gravité de l'opération. Mais bon. Ce qui était bien, c'est que je chantais dans mon cœur euh, les cantiques que la, la sœur Evelyne a chanté pour remercier le, le Seigneur après mon intervention. C'est les cantiques que je, je chantais au moment où on m'a amené dans la salle d'opération. Euh, je ne mourrais pas de euh, la seconde mort, ma médication en Jésus-Christ. Et pendant que l'anesthésiste m'expliquait me, de nouveau la gravité, je me suis dit, oh Va me faire peur. Je me suis retournée j'ai regardé les médecins, ils sont tous mis derrière moi, et alors j'ai regardé, j'ai dit l'anesthésie, non arrêtez, faites l'anesthésie et commencez l'opération. Et quand je me suis réveillée, on m'a fait des signes pour me demander si je voyais la main passer, je dis oui, ils m'ont dit bon d'accord c'est réussi. Euh, je suis rentrée à la maison, donc la, les consultations, après un mois, j'ai constaté que je n'arrivais pas à regarder en haut. Et j'ai dit ça au médecin Le médecin m'a dit « Non, c'est encore euh, tout au début, on va voir. » Un mois après, euh, je, elle m'a fait des examens. Elle m'a demandé de regarder en haut. Je n'arrivais toujours pas. Elle m'a dit « Non, alors euh, on doit absolument recommencer euh, l'intervention tout de suite. » Et elle m'a donné un rendez-vous. Bon, je suis rentrée à la maison, comme ça me faisait quand même très mal, même pour tenir les cheveux, même pour regarder d'en haut. Et un jour, je me plaignais, j'étais là, oh, j'ai j'ai mal, et tout, et tout, et tout. Euh, bon, il y avait de l'eau, des larmes qui coulaient. Alors, elle m'a dit, mais maman, euh, tu sais, est-ce que tu te rappelles que moi, quand j'étais toute petite, mes yeux, euh, je louchais un peu, et puis euh, les médecins avaient dit que j'allais avoir des loups aux yeux, j'étais tout triste, puis moi, je me dis, oui, oui, je me rappelle. Elle me dit, eh ah, ben, alors moi, je suis allée voir Frère Lonna, il a prié pour moi. Et tu vois, aujourd'hui, je ne porte pas des lunettes et je n'ai pas des loups rien du tout. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais j'ai mal, moi, j'ai très... Après, euh, bon, je suis revenue, je me disais, tiens, je vais demander à Frère Léonard. Mais je n'aime pas, quand on a prié pour moi, pour une chose, je n'aime pas demander tout le temps de prier pour la même chose. Et puis là, bon, on n'a pas passé la dernière fois, quand on a fait le Frère Léonard prier... Je me suis dit « Tiens, maintenant je vais peut-être demander rien que pour que je puisse regarder en haut. » Et je me suis retournée, j'entendais prier, j'avais les yeux fermés, je me suis retournée j'ai regardé frère avec des j'ai dit « Je peux aller aussi devant ?» Il me dit « Oui ». Donc je me suis avancée, et euh, là le frère Léonard le a prié pour moi, et je suis rentrée à ma place pendant qu'on continuait à prier, à la fin je me suis dit « Tiens, je vais regarder en haut, je regarde en haut, j'ai vu que ça allait. <rire> » Et euh, je suis rentrée à la maison, je regardais, ça allait, je, je sais. Donc je suis passée à la consultation euh, mercredi passé. Le médecin, directement derrière, elle m'a appris euh, avant tout le monde. Elle a commencé à faire les examens, elle m'a fait regarder en haut, je regardais. Elle-même, elle a crié, elle a dit « je suis contente !» Donc je me suis dit, je vais vraiment euh, remercier le Seigneur. Amen, Amen.